Euh, euh... Le chien, encore <rire> Mais quel endroit <coughs> Non, t'es du chien ah ah ah Salut la team Salut Donc tout simplement aujourd'hui c'est une vidéo qu'on va faire, assez marrante, ça va être touche mon corps challenge, Bon vous connaissez, ça tourne beaucoup sur Youtube, mais on va faire ma version Crazy Niyama. Donc venez sur mon Instagram personnel aussi de Crazy Niyama, Crazy Rikyu. Si vous voulez d'autres vidéos tu connais, faut aller envoyer des messages, t'abonner, euh... voilà et tout. Et aussi, il faut aussi suivre euh, Lola sur Instagram. Il arrive pas à dire mon nom à Ah oui c'est Candy Lola Candy Lola, sur Instagram euh... Putain Candy Lola Donc allez la suivre tu aussi. Tu un bonbon et à Lola, c'est pas difficile. Okay. On pense à une sucette du coup Lola voilà c'est bon quand on est sûr voilà donc, du coup c'est parti la vidéo bah du coup moi je commence en premier donc, tu fermes les yeux et puis je te fais deviner okay. bah donc tu fermes les partie. yeux sans tricher pas triche c'est pas triche on va commencer par ne euh... fais pas toucher tes couilles hein. non et <rire> pas sûr euh... Tiens. alors ça c'est ta cuisse oh bien joué bien joué bien joué le, le vers le genou bien joué à toi du coup tu es prêt Vas-y. langue Ma langue Ouais, obligé, obligé. Hé, casse toi, c'est une de chien C'est un de chien C'est okay. une langue de chien, le bâtard Bien Ça joué, bien joué. c'est langue de chien. Bien joué, bien joué, bien langue de chien. Attends, okay. Tu fermes les yeux. Vas-y. Tu sais quoi, je sens rien, c'est sur mes ongles ou quoi, là Mais il faut que je touche ou... Là, c'est le haut de ma main, là. Mm. Bah, tes lèvres. Non. Attends. attends, Mais il fait toucher avec, ma... avec mes doigts, enfin, le haut. Bah, je vois, il casse ses couilles, elle aussi. Non, c'est pas ma langue, c'est pas ma langue. Non. Attends, vas-y, refais. C'est ton nez Voilà, voilà. Bon, il est gras, hein, donc euh, voilà, il est gras <rire> de T'es pas quoi, il est gras le nez oh. C'était sa langue Attends. Euh. euh bah, du coup, vas-y. L'autre main. Ok, vas-y. Mmh, c'est pas si, c'est la bouche ça. Euh, non. Ah bon Attends, refais. On va mettre le plus petit, c'est mieux. Bah pas ça C'est le nez alors Ouais, dans mon nez. Oh putain <rire> Elle a être dégueulasse de ouf Attends, le chien, le nez, frère Mais quoi Elle m'en prendre les autre Ouais, ouais. Mal, oh, ouais non, putain hein. Attends, du coup. Euh... Tiens, regarde Il met du temps pour trouver les idées, lui. Là, il va me faire toucher son crâne, tout du coup. Ta joue Ouais, bien beau. Ta joue bon. grâce, pardon. Ouais, grâce, ouais. merci, allez <rire> allez. Toi. allez Hashtag gras, t'inquiète pas. Vas-y. C'est bah, facile ça, les Et cheveux. les cheveux. Mais quel endroit euh, Vers là, milieu. Ouais. Voilà, j'ai trop chaud, t'inquiète. À moi Vas-y. Euh, tu vas faire. Il va me faire toucher son cul. J'entends se lever. Je touche quoi là Ah, ta basket, le. Ah, le voilà, bien bien, bien, bien. Ta cheville. À toi. À toi. T'es prêt, hein mm -hmm. Parce que là, tu vas jamais deviner ce que c'est. Oh, bon, c'est facile, t'inquiète. Non. Vas-y. Bon, oh, facile, le doigt ça. C'est doigt, c'est doigt. Ok, mais lequel de le doigt oh, C'est le pouce. Oh C'est quoi oh, Putain, de sa mère, putain Oh, c'est le pied Putain, ouais, d'accord, putain, ouais, c'est. Euh, il il arrive jamais, à lui, il hein. C'est moi qui gagne. Il perd tout, frère. Putain, mais le nez, le truc bah du ouais, chien, frère. C'est bon, euh... euh, l'épaule, c'est bon. Vas-y, on va bah, mettre la main. On va plutôt faire, attends. Mais donne-moi euh... la Attends, mets la main plus comme ça, c'est mieux, ouais. Voilà. C'est là, c'est ça. Ouais. Attends. C'est ça, ouais, ça. Mais c'était ta main, ça. Mais ta main. Ouais, c'est bon. Donc on en a rien dit qu'il allait me faire toutes choses, sauces, mais. Et euh, hey, on est réglou ici. Hein. Vas-y, à toi du coup. Ok. Un truc unique, hein, vas-y. Ok. hein Vas-y. Nombril Ouais mais c'est facile, t'as senti le jean Ouais, voilà, easy, easy à, à moi, moi du coup... Tiens Tiens, qu'est-ce qu'il va me donner là Ton doigt... Hey oui, c'est bon Je sais même que c'est celui-là même <coughs> Non, c'est celui-là Ah mais merde Voilà à toi du coup... Facile, cuisse... Facile. Et quel endroit la cuisse euh, Ici là mais c'était pas la cuisse, c'était là. Ah ok, bon on va dire euh, le sandwich là. Tu vois okay. l'autre quoi Vas-y, à moi du coup. T'as pas trop de choix après. On hein. va on va faire simple. Ton cœur. Ouais, bah, pas mal hein D'être ton cœur carrément. Attends du coup, bon il faudrait aussi un bon truc pour la miniature aussi. Pour la miniature. Ouais, un bon truc tu vois. Euh, le chien, encore, mais quel endroit? Non, tête du chien! Ah Aaaaaah! Aaaaaah! là. Elle me donne le cul du chien! Elle me donne le cul du chien, frère! Elle me donne le cul du chien! Ah, moi, je. Un gros, je pense. J'ai un étoile, c'est Mais après ouais, Frère, euh, frère, dans le cul du chien! Je sais pas, elle est pas sale! Un ah, gros, waaaaaah! Oh, putain! Tiens, sais il faut dire quelque chose là! Il, dit rien, lui. Putain, Il est complice avec moi. Est <rire> Putain. Ça va, je j'ai même pas mis dans son cul. Tu vas voir, à toi du coup, tu vas voir, à toi. Tu vas pas mettre mon doigt dans ton cul. hein Attends du coup, tu vas voir. Bien sale, tu vas voir. Es. Non, arrête. Bien sale, tu vas voir. Moi, j'ai rien fait de sale. va faire vers là. Euh, attends. <rire> Déjà, je sens qu'il se desserre. Non, non, non. Ok, ok, hey, fermes les yeux, fermes hein. ouais, les yeux. Je je jure je les, les, les ferme. ferme. les yeux. Tu vas pas mettre mon doigt dans le trou du cul. Hein. <rire> Non, arrête, où je crois hey, que mon doigt il je Passe de... ta main. Si, c'est le non, pas, non, non, non, non. vas-y. C'est ton cul, juste. Voilà, mais c'est pas Mais il est transpiré, c'est <rire> Il fait grave chaud ici, il fait grave chaud. Ok, il me la faut que. Attends, attends, attends, attends, voilà. <rire> ah attends, Ah c'est bon Cool